Tout ça me t'a supporté, oui. Je dis, c'est au cas de la Pour Pas dans le tribunal là. Je n'ai pas l'emploi. C'est Jésus devant moi. Pourquoi de l'évangile, moi là? Parce que je t'ai fait l'évangile. Dès qu'il s'est bon Dieu béni, oui. Parce que je suis dans le travail l'évangile. Alléluia. Le maps descendent. Le monde descend pour me tomber. Il a dit, que à tout C'est Jésus, je me suis oui. Alléluia. Ça n'est pas intimidé, non. Il n'y pas atteint de morale, non. Jésus, c'est désir. Le moins seul ou pas, le monde. Tout le la Tout le monde. Tout je ne veux pas parler, les Je ne veux pas parler, les appels arrivés. Je pas besoin de Quand Je n'ai pas besoin a Je pas besoin non, Je besoin qu'on profession, Je besoin autorité, pas besoin Je n'ai pas besoin qui besoin Je pas besoin besoin tout avocat C'est la mort l'église. Début l'église n'a pas de avocat. Aïe aïe aïe. L'église a que mon Dieu bénit Début l'église n'a pas, pas, pas de avocat. Mais dans fait l'église, nous n'avons pas, la pas besoin d'avocat. Dans fait l'église. Parce que Gabane, est-ce qu'on est d'accord? Je le passe, le passé. Je le passe. Je le passe, elle passe. Dans l'église, nous n'avons pas besoin d'avocat. Oui. Amen, amen, amen. Il n'y a pas arriver. Nous n'avons pas besoin d'avocat, avocat impuissant. Ils ne sont pas capables de dépasser les Avant Amen, amen, c'est que nous besoin besoin avocat. Mais puis devant nous pas besoin. Why? Tout ce qu'il y Pas oublier. Nous devons changer ça l'un de Et Dernier. Et dernier temps fait à, appel à, à premier temps. Pour yeah. mettre la parallèle. Amen. Et ça, vous le parallèle antithétique Alléluia. Amen. Pour finir par ça. Mais comment l'Église a oui? On Ainsi. Ainsi, oui. Nous serons.. Nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Oui, mais est-ce est que nous avons lâme qui a accepté monde flottant ici? Là? Non. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, flottant devant Fleck, yé, yé il va faire prier il va a il va chantier, il va chanter je sois de ta présence ce divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse humaine, ce que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus demain, heureux, oh, auprès de moi. Il dans, et dans, et dans des day, ma Dans M'a vle comme moi Et ça un l'enfant flotant Ou pas y'en viande Ou a une viande. en comme Et m'a commencer M'a vle commencer mettez nous dehors ici M'a chaque grand fidèlement. C'est pour moi différents sortes dans genou On a le nom, On campe campé sous ça On a le nom. Emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes Par la tromperie des hommes L'enfant flottant On n'a pas camper N'importe monde qui donne la parole Des pasteurs On dit On pas penser ça On va pas de penser et bien, je connaît. Je je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je Enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruses dans les moyens de séduction. Où par la tromperie, par la tromperie dans leurs oui. moyens de séduction. Elle dit que les séductions venir. Elle dit qu'il faut fermer en tant que l'Église Jésus-Christ On a passé. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous. Vous donnez qu'ils allaient en professant. La... la vérité dans l'amour, nous croîtrons. Ah. Nous avons grandi, nous avons grandi, Et ça veut dire que nous croîtrons à tous les gars en professant oui. la vérité. Moi, oh. je me l'amour je me remets, ouais. je me remets, je me remets, je dans l'amour' je me remets, je me remets, je me L'amour je me dans je je je me Wa avez eu un Mais dans l'amour, pour qu'il y ça, pour que y pour que sauver, pour que l'ancien. Amen, amen, amen, les religions. Mabdou, ou pas qu'il dans menage pour ça Pour Pour qu'il Pour Amen. Mabdou, joyeux. Ou pas, nous avons un yon garçon pour la Oh, pas ça. de ne Pas Ok, mettre Mais faut qu'on que les garçons, Bible a condamné la ça Ou pas, sep... hey, dem, pas de droit la vie ça? Parce que me me Et tout pasteur qui fait manger. Tout pasteur qui fait manger sous fidèle. Vous avez eu des Et dis-moi dans les Mais vous avez Dis-moi Mais vous avez Il pas gardien. Ici, à nous sanction Elle nous sanctionne. Elle nous nous avons enveloppe. Nous parlons Si là, Nous nous suis pas là. Je là, Amen, bon Dieu, pas là. Je un là, Amen, ne suis ma ma un ma nous Ouais, je prends pour ça, je me quitte comme ça parce que je suis là. Ouais, l'église a une fin Il y a une fondation, il une édification. Après ça, il y a une protection. Ou une solidification. Vous voyez? Vous voyez? Il y a une protection. C'est-à-dire que nous pendant l'église là. Je il a pas qu'à manger, n'importe comment. Il protège ou tombe ou levé. on grain de balle pas qu'à sortir, pour le chapeau il prend ou pas hasard ou pas. ou pas oiseau. Nous non, pas qu'à arrêter pour le penser pour le kidnapper kidnapper. Mais nous les respectons. nous fréquentons des respectants pour être nous kidnapper un homme de Dieu un servant de Dieu comment pas Dieu kidnapper pour là Comment demande moi ou quand vous avez dit bon il y a un monde qui fait fack membre l'église moi et été kidnappé. malgré ça il fait une folle me félicite malgré ça il fait une folle Bon, vraiment, l'église pas, non, pas qui pas de A qui n'a pas non, mon cher. A Qui est-ce patron? Faka, Qui dans tête, ou. où est-ce ça? Monsieur, avec Biban maintenant, je Ma suis nous. avec Zamna maintenant, dans une compagnie étrangère ou bien compagnie nationale, nous connectons. Je suis nous. Oh non Jusqu'à ce que nous éliminer si nous ne pas repentis.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 et puis Jésus dit, final l'église là, commence par même, finale là non même. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts Christ ressusciteront. Nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés sur les nuits, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Regardez, je ne pas dire. Regardez, 10 démons, démon et 10 démon Bon, je ne pas suis là, Regardez, je Même si tu as un démon, un démon. on vient malade, on démon. Ou un modèle pour le déplacer. Il ne peut pas le déplacer. Il ne regrette ça pour qu'il un enlèvement. Je me regrette ça pour vous finalement là pour moi. Pasteur Bastien, final là pour nous. Amen, Amen. Tout le pasteur de PIA. A potféloire final là pour nous. Amen, Amen, Amen. Jean-Luc, pasteur Jean-Luc. Tout le pasteur Bostoyo, tout le pasteur porte-toi Dieu. Tout le monde, tout leader, tout chrétien pour Dieu. Final là. On débrouille à malgré tout. On a des mots qu'on a malmené. Qu'est-ce que tu En vérité, je n'ai pas négocié le final. Moi-même, je n'ai pas négocié le final. là, final, là bon. Vous l'entendez à la voix de la crache. Des mots qui trembler. Même s'il tu dans le côté lié, il ne m'a qu'arrêté. Je l'oblige à aller. Je n'ai pas l'oblige à aller. Je n'ai pas l'oblige à aller. Maladie Je l'oblige à aller. Je l'oblige à aller la lumière lorsque ce corps mortel aura reverti l'immortalité amen